Et alors là j'ai vu euh, le septième saut de Darkman. C'est donc le premier vrai film d'art que j'ai vu. Et là ça m'a paf, c'était comme une explosion dans ma tête et dans mes yeux et dans mon âme et, et tout. Alors j'ai vu mais c'est ça le cinéma. En faire. Il faut vraiment en faire, mmh. seulement qu'à cette époque-là on ne pouvait pas penser, d'abord le cinéma allemand n'était pas encore né, en, ensuite moi j'étais une femme donc on n'attendait on on pas d'une femme de faire du cinéma en tant que metteur en scène, donc il, il m'a fallu quand même 17 ans pour devenir finalement un metteur en scène. Mmh. Et là, le, le film sur Bergmar, c'est mon premier documentaire. Je n'ai jamais fait du documentaire. Non, c'est vrai. Mais on me l'avait demandé, et puisque c'est mon maître, et puisque je suis toujours, et puis je l'ai rencontré personnellement, on en a parlé, il m'a dit qu'il aimait beaucoup mon film Les années de plomb, etc. Alors on, on est entré dans une autre sphère que seulement des spectateurs ou metteurs en scène, là tout d'un coup on était tous les deux metteurs en scène, on a parlé ensemble en tant que metteurs en scène. Et quand on m'a offert, quand on m'a dit et demandé de faire le film, je me suis dit c'est quand même comme, comme une dette oui. que j'ai envers lui. Pour le remercier de ce qu'il vous a remercier. fait oui, découvrir. Et justement quand vous l'avez rencontré, ça a enrichi, il ne vous a plus quitté après, euh, de, de, dans non. votre esprit, pour faire non, vos non, films. Non, non, non, absolument pas. Et sûrement aussi comme un premier film, il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais tu, tu, tu fais des films comme Bergman, c est, c est, tu, tu es très influencé par Bergman. Et oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'était mon, mon premier grand ah, maître. Et hein, oui. hein. Alors dans le film. Alors, vous qui connaissiez quand même tous ces films, qui connaissiez euh, un petit peu, puisque vous l'avez rencontré, vous avez travaillé aussi avec lui, euh, je crois, non vous avez Non, pas... pas travaillé. Vous n'avez pas du tout, tout travaillé avec lui, avec non, lui non, non, non. Il aurait pu parce qu'il avait vu Coup de Grâce, un film que j'ai fait avec Volker Underwood. Mm -hmm. En noir blanc, il avait... parce qu'il a toujours vu tout, tous les films des autres. C'était un metteur en scène qui était très, qui voyait... très curieux, très intéressé à ce que les autres ont fait. Donc il a regardé dans son petit cabinet, là, Fonfareux, il avait un cinéma pour lui, son cinéma. Alors il a, il a vu tous les films. De, et, euh, et là, il avait, il avait vu Coup de grâce. Il m'a aimé comme actrice, parce que là, j'étais encore actrice. Hein? Il a dit ça à Sven Niklis, son, son camaraman, non, et euh, de, de l'environnement. Et, et Sven était ami avec nous. Il est venu souvent à Munich, il m'a dit, euh, mais tu sais, Darkman, j'aime beaucoup comme, comme actrice. Mais bien sûr, je n'étais pas suédoise, je ne pouvais pas parler suédoise. Et non. Même s'il avait, il euh, avait voulu m'offrir euh, de de euh, un rôle, je n'aurais pas pu le faire. Et vous, vous étiez Parce dans son style d'actrice, qu'on disait que souvent les actrices se ressemblaient entre elles. Oui. Et c'est vrai que vous étiez un petit peu le style oui, oui, de ces actrices-là, de Ullmann, oui. de, de oui. tout le monde. C'est vrai que voilà, euh, vous auriez pu très bien rentrer oui, devant oui, la caméra oui, avec oui, lui. Aussi. Absolument, absolument. J'étais une actrice pour son univers. Hum. Seulement que je n'étais pas sur base. Mais votre, son univers était dans votre tête et justement le fait de, de le connaître comme ça, c'est pour ça que vous êtes parti à la recherche, parce qu'il y avait des choses que vous ne saviez pas. Vous avez oui. découvert plein de choses avec en non, peu, dans ce film. Bien sûr, cher. Je ne me suis pas. Pour moi, l'intérêt c'était d'un metteur en scène ou d'un apprentiste de de, de de mise en scène, comme j'ai dit au début, euh, à un, un autre metteur en scène. Donc j'ai vu ses films, mais je ne me suis pas tellement intéressée à sa vie, à ses femmes, à ses enfants, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Oui, puis vous n'avez pas fait de filmographie euh, suivie. Oui, oui, voilà, avez... c'était les films que... Voilà, parler de cinéma. C'est le cinéma. Et là, bien sûr, à faire ce film, je suis rentrée aussi un peu dans sa vie privée. Et là, j'ai interviewé ses fils, deux fils même, j'ai interviewé Luc j'ai... Un peu euh, élargi euh, ma vue. Oui, Il y a des choses étonnantes dans sa vie, justement, les, les frères qui se rencontrent euh, oui, très longtemps après, très, très, très, de, oui. de famille, c'est Pour moi, même choquant, quand ils m'ont dit, mais c'était. Quand il a fait sa, son anniversaire de 60 ans, c'est là finalement qu'il a rassemblé tous ses enfants. Et c'est à ce moment-là ses enfants se sont vus et connus. Pour la première fois, vous vous, vous rendez compte. Vous avez des frères et sœurs et vous les voyez seulement si tard dans votre vie. Ah oui. Euh... Et oui, c'est vrai qu'il consacrait sa vie au cinéma. Cinéma et théâtre. Et théâtre, et voilà, oui, Alors que... c'est vrai que j'ai appris, moi je ne savais pas que justement. Et il a fait le théâtre, du théâtre, il a adapté ses films au théâtre. Parfois, souvent, c'est le contraire, oui, oui, donc oui, là, lui, il a fait le contraire. Et maintenant, quand vous voyez ce qu'on qu donne au théâtre, il y a beaucoup de théâtres qui, maintenant, font de ses films oui. des, des pièces de théâtre. Alors, il est plus, plus vu au théâtre aujourd'hui qu'au cinéma. Mmh. Et, et oui. c'est ce qu'il voulait. Oui. Bah, il voulait parce que pour lui c'était Ibsen et Schröckberg, et il voulait être à la hauteur de ces deux-là. Et maintenant c'est lui qu'on joue beaucoup plus dans les théâtres du monde que Ibsen et Schröckberg. oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Et en même temps, là, il y a deux films documentaires. Qui, euh, il y en a un autre qui sort la semaine prochaine au cinéma. Le vôtre est déjà sorti oui. il y a 15 jours oui. ou trois semaines. Donc, vous l'avez vu l'autre film qui, non, qui, fait, pas qui pas se base qu sur une seule aussi. année il est, mmh. Oui, il était aussi euh, à Cannes, mais, mais il, a, il avait passé du, au moment que je, je suis arrivé. Donc, je ne sais pas. Ce C'est pas, pas du tout la voilà. même approche. pas du tout la même approche. C'est beaucoup plus sur sa vie privée, après ce qu'on m'a dit, et bien sûr, je vais aller le voir. Je crois qu'ils sont des... Oui, c'est complémentaire. Il y a tellement de choses à découvrir. Oui, oui. oui, oui. Qu'est-ce qui, qu qui vous a le plus surpris en allant à la recherche C'était quand, quand même, c quand même le, le fils, le fils qui a... oui. Daniel. oui, le discours qu'il a, le rapport de travail avec ton père. Le travail, aussi sa, sa relation avec ses parents, parce que sa mère aussi, elle était artiste, pianiste, elle n'était jamais là, donc il avait vraiment deux, deux, deux parents qui ne se sont pas beaucoup occupés de lui. Et cette, euh, non elle, mais cette euh, quand même déception dans sa vie euh, envers ses parents, ça m'a beaucoup touché. Alors c'est presque un travail de, de documentariste, c'est-à-dire, c'est un travail de documentariste, presque de journaliste que vous avez fait là, donc moi j'aimerais vous poser une question par rapport à vos films, à vous justement, parce que dans quatre de vos films il y a des journalistes, je termine par ça, il y a, il y a, il y a des journalistes dans Anna Arendt, on parle de journalisme aussi dans euh, euh, L'honneur perdu de Catherine Blum, on en parle aussi dans euh, le film euh, Rosa Luxembourg, et puis il y en a les quatrièmes... Euh, qui est euh, Les années de plomb, qui est un de, de vos premiers succès. Donc euh, c'est vrai que. que pourquoi ça, toujours le journalisme au, non, mais ça, au sein de votre prévu ça, Je ne me suis même pas rappelé. Maintenant que vous me le dites, ça me vient à l'esprit que c'est vrai, il y a des journalistes dans mes films. Et c'est pas que je dis Ah, je dois faire un film où il y a un journaliste. C'est le en hasard. Plus, en plus, mmh. J'ai jamais fait un documentaire. Non. J'ai voilà. fait 29 films ou 28 films en tout, et, et jamais un documentaire, donc ça c'est vraiment une, une première pour moi. Et je crois que ça va être aussi le, le seul film que je. Que je oui. j'ai fait un documentaire. Voilà, pour finir, quel est le, le meilleur souvenir que vous regarderiez de Bergman ou d'un de ses films, à part le 7 e saut on, le meilleur souvenir est de, de l'avoir rencontré personnellement et on a passé une soirée où il m'avait dit qu'il aime beaucoup son film, les et, et son film, le, le film que j'ai choisi, c'était le premier film que j'ai vu. Mais il mais y a d'autres films que j'aime beaucoup. Bah oui, il faire y y peu on ne peut même pas choisir qui, qui parce que tous ces films de l'époque, voilà. Quand il a fait encore le film en noir et blanc, mais même cri euh, et Chuchotement, il beaucoup. Hein. Et, c est, c est que, et oui, chaque film, film de amène de quelque de chose de oui. différent. Oui. Et c'est vrai que vous avez choisi en plus des images de lui, puisqu'on le voit, quand il parle de cinéma. Et c'est vrai que. Là, on comprend mieux les choses et en même temps, on oui. va plus au, au prof, à la profondeur de son œuvre. Moi, j'aime bien quand il regarde un journaliste français lui demande Mais pourquoi vous, venant de Suède, qui est un pays si heureux et si beau et oui. si, si riche, pourquoi vous faites, vous faites des films euh, si, si sombres Il dit hein, Je fais des films sur la, la condition humaine. Et, oui. et c'est ça, et la condition que Et vous, avez fait dans films. vous, vous avez fait pareil dans vos œuvres aussi. Voilà. On peut le dire, voilà. vous êtes intéressé à la connexion humaine, plus un peu plus aux femmes, parce que c'est normal. Ah, il dépend. Si, il est très intéressé femmes. Voilà. On a en même cas. dit un jour qu'il se sent comme une femme, hein, il est une femme. Et, Et oui. oui. <rire> Alors en tout cas Margaret tard, on vous remercie. Alors on attend le prochain film, ah, un oui, film de là, fiction. Voilà. Oui, oui. La... Enfin, Merci beaucoup en Merci. tout cas d'être venu ici Merci à Marseille à et présenter Merci. Le, Merci. le film. Merci.